Premier er décan, vous avez encore hein, jusqu'à lundi un bon aspect de Vénus qui occupe le signe des Gémeaux, avec lequel vous êtes en affinité parce que le Gémeaux il est drôle, voilà, vous aimez bien rire et euh, le Gémeaux peut vous faire rire et vous avec cette Vénus en Gémeaux, eh bien vous aurez un petit peu d'humour, mais que vous utiliserez bien entendu pour les affaires de Vénus, hein, c'est-à-dire euh, si vous avez quelqu'un à séduire, hein, euh, je pense que l'humour marchera peut-être mieux que euh, de, de noyer l'autre sous les textos. Euh, ensuite, euh, pour vos affaires commerciales, vous pouvez faire du charme aussi, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Euh, euh, je veux dire, Vénus on peut l'utiliser partout dans la mesure où elle... Euh, bon, si l'autre euh, face à vous est sensible évidemment euh, aux choses un peu charmantes comme ça, ou euh, à votre humour, eh bien vous obtiendrez euh, ce que vous voulez. Maintenant si vous sentez qu'on n'est pas sensible à votre humour, n'en hein, faites pas trois euh, tonnes, vous hein, vous reculez, vous faites un, un petit peu marche arrière et euh, bon, vous essayez une autre euh, tactique, mais en plus de tout ça, euh, il est très possible que vous euh, croisiez quelqu'un avec qui vous aurez envie de flirter. Il hein, y a du flirt dans l'air, un côté un petit peu adolescent, toujours, euh, quand une planète est en gémeaux, elle prend une teinte... Euh, elle prend une teinte adolescente. Musique Deuxième 2e décan, vous, vous avez affaire à mercure cette semaine. Et euh, bon, mercure n'est pas... Euh, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment en très bonne position, d'abord en signe, puisqu'elle est en cancer et c'est pas un signe d'eau avec lequel vous n'êtes pas tout à fait en, en affinité. Hein. Et ensuite elle occupe votre secteur de la famille où il risque d'y avoir quand même je dis pas des disputes, mais des, des, des moments où vous allez être fâchés les uns contre les autres, ou alors, euh, vous voyez, il y a une opposition en fait de Mercure et de Saturne qui isole. Alors est-ce que c'est vous qui allez vous isoler vous-même parce que vous boudrez, par exemple? Hein, euh, vous aurez une attitude un, un petit peu infantile, hein, il faut le dire. Euh, vous boudrez parce que vous ne serez pas content pour euh, bon, quelle quel que soit la, la raison, et donc forcément vous vous isolerez hein, euh, et vous aurez euh, euh, personne avec qui parler, euh, ce qui est quand même dommage parce que l'échange, euh, c'est toujours très vivant. Euh, ou alors, euh, c'est possible aussi que ce soit ceux qui vous entourent qui euh, bah vous parlent moins, euh, soient moins dans l'échange avec vous et que et vous aurez beau les solliciter, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, parce que l'opposition de Mercure et de Saturne, elle est là! Alors vous attendez que ça passe! Hein comme de toute façon, Mercure est une planète très rapide, ça va durer quoi? Même une journée, tout au plus! Donc euh, bon, restez dans votre coin si c'est ça que... si vous le sentez comme ça. En fait ce qu'il faut faire, c'est de faire comme vous le sentez, parce qu'au moins vous serez en accord avec vous-même, hein? C'est déjà ça. <musique> Troisième décor, vous, c'est un aspect de Mars hein, qui va un petit peu euh, vous ennuyer parce que Mars, euh, bon, euh, alors elle a euh, plus ou moins dépassé, hein, quand même euh, l'opposition de Saturne, mais euh, bon, elle est toujours. Euh, moi, je pense qu'elle peut être encore active. Euh, deux, 3 jours, et puis elle est opposée à Pluton aussi. Donc si vous voulez, euh, pour le 3e décan en tout cas, ce n'est pas euh, une semaine facile, parce que d'abord il peut y avoir des blocages, vous-même euh, pouvez être euh, bloqué parce que vous ne pouvez pas bouger, vous êtes euh, coincé quelque part, euh, ou alors tout ce que vous entreprenez, vous vous trouvez face à, à des difficultés, euh, c'est un mur, euh, euh, ou alors vous avez affaire à des personnes qui ne veulent pas entendre, euh, qui ne veulent pas aller dans votre direction et euh, vous êtes obligé de vous battre, hein, de vous battre à la fois contre les autres et contre vous-même. Euh, vous avez envie d'appuyer sur l'accélérateur de l'autre côté, on vous freine, et vous avez donc un sentiment de, de stagnation, euh, que les choses sont impossibles, euh, voilà. Mais encore une fois, je veux dire, Mars ne ne recule pas, donc euh, forcément euh, l'aspect va passer rapidement et la meilleure attitude à avoir, bah, c'est de laisser faire. Il hein. n'y a pas... Euh, euh, c'est très difficile de lutter contre des aspects de saturne et de pluton parce que euh, euh, ce sont des aspects par lesquels on doit passer obligatoirement, parce que ce sont des étapes de notre propre développement et de notre propre euh, progression euh, intérieure. Musique Un bon week-end en perspective pour vous les Béliers puisque samedi après-midi et dimanche, la Lune euh, occupera donc le Sagittaire. Alors peut-être que vous allez euh, vous déplacer, hein, vous allez quitter l'endroit où vous vivez pour euh, deux, deux jours, hein, mais euh, que vous allez changer d'horizon. Et euh, c'est important pour vous euh, ce, de pouvoir prendre de la distance, de pouvoir euh, vous élever un petit peu au-dessus des problèmes dont on vient de parler, et c'est ce à quoi euh, la, la Lune en Sagittaire euh, va vous aider, et euh, euh, ça soulagera un petit peu hein, ceux du troisième e décan surtout, euh, euh, même ceux du 2e hein, avec l'opposition Mercure-Saturne. Donc euh, vous pourrez profiter d'un week-end où vous laisserez de côté euh, les problèmes. Je vous attends euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.